Chers traders et investisseurs, lundi 23 mars, bonjour. Alors attention à un rebond éventuel, avons-nous écrit ce matin à 9h du matin. Le blocage des, des crédits américains au Sénat cette nuit explique la baisse de ce matin, mais méfiez-vous, nous envisageons de nous mettre long en swing trading à tout moment. De plus, à l'heure à laquelle nous enregistrons, notre analyse, en tout début d'après-midi, les marchés ont largement bondi durant l'heure du déjeuner, suite à de nouvelles mesures américaines de lutte contre le Covid-19. Nous pourrions très bien avoir vu les points bas à court terme. En aucun cas, il ne faut vendre le marché à court terme. Suivons ça de très près, mais nous envisageons de prendre une position longue sur le marché en Swing Trading. Donc, néanmoins, la vie quotidienne continue et dans ce contexte, le Day Trading reste roi. Nous avons réalisé de nouveau un strike ce matin, avec 6 trades gagnants sur 6 accompagnés de 4 médailles, dont bien sûr une culinane suite à ce qui s'est passé à 13 h Espérons un après-midi tout aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents traits, une très bonne journée et à demain.